Euh, et t'entraîner tout le temps, tout le temps plus, en croyant que comme ça, tu vas être meilleur et tu vois qu'à un moment donné, tu progresses plus. Bah là, c'est que c'est important que tu te poses des questions et que tu regardes et notes tous les points de cette vidéo. 1 hein, La première erreur, c'est de croire que euh, bah, s'entraîner dur tout le temps, c'est bien. Pourquoi Parce que la vie est cyclique. Tu vas avoir des phases où tu peux pousser et des phases où, où c'est important de se relâcher pour récupérer. Et donc, c'est important d'intégrer que... La, la récupération fait partie de ton entraînement. C'est la première chose à prendre en compte. Et si tu t'entraînes tout le temps dur parce que tu as peur de ne pas être à la hauteur, bah c'est que ça bloque. Et là, tu es en train de te sous-estimer par rapport à ton objectif. Tu es en train de te minimiser par rapport à ton objectif et donc tu as ce discours en terme du type il faut, je dois, qui vient en boucle qui fait qu'à un moment donné tu risques de fatiguer le deuxième point après là ça va dépendre euh, des sports moi je parle pour mon sport euh, que je pratiquais mais ensuite ça, il peut y avoir des points communs à ce sport c'est que dans, euh, dans une saison sportive, bah, tu vas avoir des phases de préparation physique qui vont être générales, des phases de préparation spécifiques et des phases de préparation qui sont vraiment euh, pour la compétition. Et c'est important du coup, à mon sens aujourd'hui, d'avoir des phases d'entraînement. Ce qui fait que euh, bah, tu vas avoir des entraînements qui vont être plutôt quantitatifs et des entraînements qui vont être plutôt qualitatifs. Et le qualitatif, et bien, du coup, ça te permet de pouvoir bien t'entraîner et très bien t'entraîner sans devoir forcément bah, te sacrifier énormément sur, euh, sur ton temps et du coup de sacrifier d'autres domaines de vie. Pourquoi Parce que si tu sacrifies des domaines de vie qui sont vraiment très importants pour toi en permanence au profit de ton sport et que du coup, tu n'es plus inspiré et totalement aligné pour ça, si tu continues à t'entraîner en mode « il faut, je dois m'entraîner » et tu sens que tu n'es plus du tout aligné et plus du tout dans le bien-être à faire ça, il y a de grandes probabilités que tu vas finir par te blesser pour obligé à te reposer. Troisième point c'est que t'entraîner dur tout le temps, tout le temps, tout le temps peut être contre-productif. Parce que puisque tu as envie absolument de t'entraîner dur pour être parfait, et eh bien du coup tu vas à un moment donné arriver à fatiguer mentalement, tu vas mal intégrer les techniques et euh, bah tu vas progresser, ça va être contre-productif et tu du coup tu vas progresser plus lentement que si tu te reposais. Avec un sportif d'un niveau olympique dans un sport individuel. À un moment donné pendant le confinement je lui ai dit ok quels sont les inconvénients inconvénients inconvénients que tu continues de t'entraîner autant aussi dur que ça alors que là tu es plus inspiré bon, il fait "Bah, quand les compétitions importantes vont revenir j'ai pu avoir la niaque pour me rentraîner à 200% ok quels sont les bénéfices bénéfices bénéfices pour toi que tu prennes là un mois de repos puisque tu n'as pas d'autres compétitions importantes de, euh, pendant six mois dans les six prochains mois eh bien c'est que bah, je vais pouvoir revenir à fond Et du coup c'est ce qu'il avait fait là, en plus de ça j'ai eu dernièrement euh, par échange par mes charges il me disait ok là je suis revenu bah, je suis au taquet et pourtant il a coupé à un moment donné pendant trois semaines un mois où il a plus du tout fait son sport il a déculpabilisé il a vu les bénéfices pour lui qu'il arrête son sport vu que le sport est important pour lui et est dans son système de valeur bah, naturellement le, le corps a envie de se réentraîner ok si le sport est réellement important pour toi quand tu vas couper, quand tu as tout bloqué et eh bien, au bout de un jour, deux jours, peut-être une semaine, à un moment donné, le corps va avoir envie de se réentraîner et tu vas être excité à t'entraîner plutôt que d'appuyer sur ta volonté pour pouvoir t'entraîner encore plus. Et enfin, le quatrième point, c'est fait confiance à ta voix intérieure. C'est-à-dire que que ce soit tes proches, que ce soit ta famille, que ce soit tes entraîneurs, quand ils te disent tu dois faire ça, eh bien, ils ont toute la bonne volonté du monde et ils parlent avec leur expérience qui qui est important de prendre en compte. Et ils parlent avec leur expertise aussi, qui, qui c'est important que tu la prennes en compte. Et en même temps, la plus grosse, grosse, grosse expertise, c'est à un moment donné, tu fais du sport depuis des années, depuis un moment, tu commences à savoir ce qui fonctionne pour toi réellement. Et à un moment donné, c'est d'accepter que ta voix intérieure soit plus forte que ta, que les voix extérieures pour te faire confiance. Il y avait une athlète que j'avais accompagnée pour la, la course aux, aux Jeux Olympiques en, en 2020 euh, euh, à l'époque. Et du coup, juste en faisant ça, en fait, à un moment donné, elle me dit Ah, mais mes entraîneurs, ils me disent que euh, je dois être plus agressive, etc. Que c'est norm pas normal que je sois euh, pas aussi agressive. Et du coup, j'ai Ok, tu te rappelles de pourquoi on a commencé ensemble On avait commencé ensemble pour que tu retrouves du plaisir. Et ça, le deal, il a été fait, là, tu as père fait. Ouais, c'est vrai. Et du coup, bah, là, maintenant, on va enclencher la deuxième et on, on va. On va mettre à on va récupérer cette partie plus agressive mais juste fais confiance au process en fait et fais toi confiance les choses vont revenir naturellement par rapport aux quatre mois que tu as fait contre perf et du coup juste en faisant ça en, en s'écoutant et du coup vu que j'étais là bah, ma voix l'avait rassuré en lui disant ok écoute toi on suit notre plan et tes entraîneurs sont juste en train de te projeter leur système de valeur parce que c'est de leur point de vue par rapport à ce qu'ils connaissent de toi aujourd'hui enfin hier mais ils connaissent pas la nouvelle toi qui est en train de naître à partir de là et bien juste en faisant ça pff, cela a déculpabilisé, elle s'est autorisée à s'écouter, à dire ok à ses entraîneurs et en même temps de, de se suivre elle. Et derrière, ça a repère Donc si tu veux éliminer la culpabilité de t'entraîner dur, reviens sur ces quatre points. Le premier point, prends conscience que la vie est cyclique et toi aussi, bah, tu as des cycles euh, à respecter. Deuxième point, tu peux mettre des phases de... Euh, des phases à, à connaître, que ta préparation physique est plus générale, d'autres plus spécifiques, l'entraînement qui va être plus qualitatif, d'autres plus quantitatif, et tu as le droit de jouer avec les deux. La troisième phase, ça va être de voir que s'entraîner dur, parfois, ça peut être contre-productif. Et enfin, quatrième point, écoute ta voix intérieure, parce que seul toi, tu sais ce qui est bon et utile pour toi. Les autres, avec toute leur bienveillance, vont pouvoir te conseiller, mais à un moment donné, si la voix intérieure dit l'inverse que la voix extérieure,